Je m'appelle Déjanière Barnier, je suis Consultante Environnement et risque industriel. C'est parti J'aide les exploitants ICPE à comprendre et appliquer la réglementation que le Code de l'Environnement leur prescrit. Calanque, bien sûr, et à Marseille. Les deux, mais une préférence pour le terrain et la diversité des sites industriels que je peux voir. Les industries et plus particulièrement les ICPE donc bon, les installations classées pour la protection de l'environnement. Je suis diplômée de l'École Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier et mon premier employeur, c'est la PAV. J'ai commencé en mai 2020 comme stagiaire où j'étais encadrée par le chef de groupe qui m'a ensuite engagée en CDD puis en CDI. J'aime beaucoup l'autonomie et la diversité des secteurs industriels qui me permet de développer de nouvelles compétences et de nouvelles connaissances.